Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important dans SQL Server, et en fait dans tous les moteurs de base de données relationnelles, c'est la notion de statistiques. Il ne s'agit pas de statistiques euh, qu'on va afficher avec un select, il s'agit de statistiques internes qui sont conservées par le moteur relationnel pour pouvoir fabriquer des plans d'exécution. Je vous ai préparé une requête toute simple, on sélectionne les contacts quand le nom est égal à Simon. Maintenant si je prends cette requête et que je demande ici le plan d'exécution estimé, ou je fais un contrôle L, c'est la même chose, je vais obtenir un calcul du plan d'exécution. Ce calcul est effectué, on est d'accord, sans exécuter la requête au préalable puisque le plan d'exécution va être la façon d'exécuter la requête. Hein. C'est comme si je vous dis, je voudrais savoir comment aller de Paris à Marseille en voiture, et pour le savoir, eh bien j'y vais, et ensuite je saurai comment on y va. Non, je vais quand même regarder la carte avant, hein. et donc ça, c'est regarder la carte pour savoir comment on va faire. Mais justement, sur la carte, il faut qu'on ait des infos, parce que le plan d'exécution n'est pas toujours le même. Si je vous fais ça, par exemple, et je vous demande, par exemple, Ferragoto. Je le connais bien, ce Ferragoto, dans ma base de données, il n'y en a qu'un. Et à ce moment-là, eh bien, je n'ai pas du tout la même chose. Vous vous souvenez ici, j'ai la même requête, plan d'exécution comme ceci, et ici j'ai la même requête, mais c'est simplement la valeur qui change, plan d'exécution c'est comme ceci. C'est pas la même chose, mais pourquoi Eh bien parce que la carte n'est pas la même. Qu'est-ce que c'est que la carte C'est les statistiques. Ici, le moteur regarde dans les statistiques, et si on regarde bien ce qui se passe ici, il va avoir ici une estimation du nombre de lignes, ça se passe ici, nombre de lignes estimées, 118, et puis on va avoir en dessous un nombre de lignes différent, donc je vais faire la même chose, ici, nombre de lignes estimées, vous le voyez ici, c'est 1,333. Donc c'est une estimation, mais comment est-ce que cette estimation est faite Eh bien, on n'a pas le choix. Si vous regardez dans les données maintenant, on va aller dans notre table contact.contact, .contact, qui est ici. On va regarder les statistiques. Et puis on va avoir un certain nombre de statistiques. Alors comment faut-il lire ça Toutes celles qui commencent ici par WA6 sont des statistiques qui ont été créées à la volée par le système, au besoin quand on avait une closeware avec une colonne où on ne connaissait pas les statistiques. Très bien. Et puis celles qui portent des noms un peu plus normaux comme celle-ci, sont des statistiques calculées parce qu'on a créé un index. Et dès qu'on crée un index, il faut fabriquer des statistiques dessus. Et moi, je sais que Nix Contact Nom, c'est mes conventions de nommage, Nix pour Non Cluster d'Index, c'est les statistiques sur le nom. Puisque j'ai indexé la colonne Nom, c'est marqué non. je sais que c'est le nom. Alors, je fais un clic droit. Je vais regarder les propriétés de mes statistiques, et ici, surtout, les détails. Et j'ai un affichage du contenu de ces statistiques. C'est quoi C'est en fait des données qui ont été stockées dans une table système et qui sont systématiquement appelées par le moteur d'optimisation lorsqu'il doit calculer ce plan d'exécution. Hein, on est d'accord. Et les statistiques, eh bien, elles vont afficher ce qu'on appelle ici un histogramme de valeurs, qui va permettre au moteur d'optimisation d'estimer le nombre de lignes affectées lorsqu'on va passer n'importe quelle valeur au moteur. Donc dans d'autres vidéos, on va entrer un tout petit peu plus en détail parce que ça vaut vraiment la peine de savoir comment ça fonctionne, mais déjà ici vous avez une vue d'ensemble de cette petite chose cachée, les statistiques, très utiles pour calculer les plans d'exécution.